Bonjour, c'est Stéphane Edouard. Aujourd'hui, nous allons parler de la salope. Bonjour Stéphane, <rire> comment ça va Vous m'entendez certainement pas aussi bien que d'habitude. Ça n'est pas grave, ce n'est pas mon entretien. Vous avez reconnu ou pas Piero San Giorgio, que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Euh, non sans avoir dit que nous avons... Je dis un petit bonjour à la caméra de derrière. Nous avons un, une relation commune, nous avons un trait d'union. Salut à tous, alors c'est Frédéric de la vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo. Qui est que nous avons préfacé à presque un an d'intervalle le même livre. Oui, le pe petit, petit livre. Petit livre. Excellent petit livre. Fais-nous entendre ton imitation, Fred. Une petite euh, vidéo. <rire> petite vidéo, petite vidéo. <rire> nous avons préfacé le petit livre de 580 et quelques pages de, de, de, de Fredo, ensemble. Euh, voilà, on me reproche souvent de trop parler, donc je me tais, je te laisse te présenter et après, je te poserai les trois questions qui sont désormais traditionnelles auxquelles je poserai à tous mes intervenants des, des prochains mois. Eh bien, merci de m'accueillir dans ton célèbre bureau. Euh, je suis Pierre Saint-Georges, je suis euh, un auteur suisse, euh, qui dans sa deuxième vie est dans le survivalisme et qui a écrit de nombreux livres, quatre livres traduits dans plusieurs langues sur les problématiques que le monde euh, qu doit faire face aujourd'hui. Donc, tu vois, ma syntaxe part déjà euh, complètement de travers. Ouais, mais c'est parce que tu sais que sur cette chaise, il y a tellement de culs qui sont passés. <rire> ça doit être ça et, et, et tellement de critiques, de syntaxe qui ont été faites. Et euh, avant cela, j'ai été pendant 20 ans dans cadre, cadre sub, dans, dans, le, dans le monde du logiciel. J'ai également eu ma, mon entreprise euh, que j'ai vendue et ce qui me permet euh, de, de prendre mon temps pour écrire mes livres et de, de ne pas avoir besoin de vivre de cela. Euh, toutefois, mes livres ont beaucoup de succès. J'en suis plus cumulé. je suis à plus de 200 000 livres vendus, dont 100 000 du premier, « Survivre à l'effondrement économique ». Donc, tu as quelque chose qui est très important que j'appelle dans mon jargon la « fuck you monnaie. Oui, je pense que oui. Et largement. Et, euh, et ce qui me permet d'avoir un ton assez libre, bien que je me trouve très mesuré, mais dans le monde d'aujourd'hui, vous savez, si vous êtes légèrement à droite de Lénine, vous êtes un affreux nazi, fasciste, euh, et j'en passe. Donc, euh, donc euh, ce qui me permet malgré tout... Quel qualificatif as-tu entendu alors parce que moi, ça y est, je suis le mini-Hitler maintenant j'en suis Plutôt grand, parce que Hitler était plus petit que toi. Il reste encore un niveau à atteindre. Là, j'en suis, j'ai été qualifié hier, par une Africaine youtubeuse communautaire, de mini-Hitler. tu tu es un grand fan de, comment s'appelle, Anna et Nova, comment ils s'appellent les deux, le couple d'Africains qui font des vidéos assez sympas d'ailleurs, que dont tu parlais dans une vidéo récente. Peut-être, ou Mobutu et C.C. Seco. Euh, mais, mais bon, le, le, quels sont le, tes faits d'armes alors Tu es euh, anti kémite euh, Mais pas du tout. Fascisté, euh, non, j'ai euh, même voilà. travaillé longtemps en Afrique. C'est un continent que j'aime beaucoup. En revanche, c'est vrai qu'avoir dit et dire que dans l'effondrement des sociétés que je pense être euh, proches, le fait d'avoir le minimum, euh, un minimum de, de euh, ethnique, sociale, culturelle dans les pays dans lesquels nous vivons serait un plus. Or nous avons fait complètement l'inverse et euh, je pense que cette, ce côté hétérogène de notre société euh, pas uniquement d'un point de vue euh, ethnique ou racial ou peu importe, mais aussi surtout et c'est le plus important, d'un point de vue culturel euh, comme on le voit dans, dans, dans les rues de, de, de, de, de tout pays au hasard qui gagne la coupe du monde euh, ça pose des problèmes et ça pose des problèmes dans un temps entre guillemets normal et ça va poser des problèmes lors des Pénurie, euh, énergétique euh, des problèmes éventuellement euh, climatiques ou environnementaux et certainement dans les crises économiques qui, qui sont, auxquelles nous, voilà, nous sommes à mon avis déjà dedans, mais en tout cas on pourra dire, euh, okay, on pourrait dire que nous sommes très proches Merci de m'avoir fait la transition tu as un, une vocation de Youtubeur toute prouvée puisque la première des trois questions à laquelle euh, l'étreinte la, la, la, le marteau le, la, tu vois le, vraiment l'étau le, dans lequel passeront mes interviewés en 2018-2019 sera le même. Trois questions. La première, classons, tu, tu, tu es libre de classe, de hiérarchiser les grands enjeux de notre société, euh, on va dire franco-suisseau-occidentale. Euh, tu viens d'évoquer l'enjeu énergétique, il y a des enjeux d'immigration, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux euh, technologiques, il y a des enjeux climatiques, euh, et la liste est, la liste est Quasiment infini. Mm. quels sont, selon toi, tous sont importants. Hein. Évidemment, il faut être complètement con pour être monodéterministe et penser que tout est la faute d'une communauté ou d'une personne ou d'un truc. Ou d'un YouTube, YouTuber. Voilà. Alors, classe les deux, trois, quatre qui te semblent les plus importants et ensuite on passera à la question 2 qui est explique-nous en un. Mais déjà, classons, mm. selon ta grille de lecture, les grands enjeux de, auxquels nous ayons à faire face. Alors, tout d'abord, nous sommes obligés de les voir de manière globale aujourd'hui. Euh, même au fin fond du Zimbabwe ou, fin, ou au fin fond de la Creuse, nous sommes impactés. Euh, effet papillon, euh, globali globalisation, nous sommes tous impactés par tout le monde. Donc cette hiérarchie de grandes problématiques, à mon avis, commence par la, la surpopulation dans le monde. C'est-à-dire, nous sommes passés de 1 milliard il y a 200 ans à 2 milliards il y a un siècle, et aujourd'hui à 7,5 voire 8, et on nous prévoit 9, 10, voire 12 à la fin du siècle. On n'y arrivera jamais parce que cette, euh, donc ce, ce problème de surpopulation implique une consommation. Et cette consommation qui est encore plus forte du fait que nous sommes dans des cultures du, du consumérisme et de l'individualisme, et ça, et ça va bien au-delà du monde occidental, ça touche euh, n'importe quelle ville africaine ou d'Inde ou de Chine, nous voyons des publicités qui s'adressent qui, qui à l'individu et non pas à des, à des clans. Euh, nous demandons aux gens d'avoir du déo, des, des voitures, euh, euh, des couches culottes pour leur bébé, et ainsi de suite. Donc cette consommation, elle est énergivore. Me permets-tu de t'interrompre une unique fois un instant On me casse régulièrement les ballons, même ma propre, sur ma propre chaîne, et même des fans à moi, en me disant « Stéphane, ferme ta bouche avec les problématiques énergivores, tu prends l'avion. Donc, perm... je me permets de rappeler que l'avion euh, moyennement rempli consomme l'équivalent par personne de 4 litres au 100. Je fais 2000 km par mois en avion, c'est-à-dire à peu près, si on le rapporte à la consommation d'une voiture normale, 1000. Ouais. Donc, arrêtez de me casser les couilles avec l'avion, apprenez à faire une règle de 3, je... Re, je fais à peu près en avion, je dépense le kérosène en avion de ce, que, de ce que consomme un automobiliste normal par an, sachant que je ne roule pas avec ma voiture, je fais tout à pied et tout à vélo. Fin de la parenthèse, désolé c'était un peu 36-15 my life, mmh. mais vous me cassez les couilles avec l'avion, renseignez-vous, hein, c'est pas le Concorde, le Concorde c'était 16 litres au 100 par, par passager, l'avion, euh, le A320-30 euh, machin, c'est 4 au 100 par passager rempli correctement. Donc, je ne dépense pas plus d'énergie que vous, et à mon avis, même moi, désolé de l'interruption, fermons la parenthèse, mais ils me pètent les boulons avec ça. Non, non c'est certain, d'abord, dans les transports, le, le, la part du lion est dans le transport maritime, dans la consommation de fuel. Ce sont les, les, les, les transporteurs, les porte-containers qui nous amènent les chinoiseries Alors, je regardais chez toi, mais Alors, euh, non, tu n'as pas grand-chose fabriqué en Chine. Sauf l'ordinateur. C'est mais... possible. Là, j'ai pas le choix. Ah. J'expliquerai une autre fois que je m'impose une contrainte qui est énorme dans la vie, qui est de ne rien acheter fait en Chine. Ouais, encore qu'il pourrait y avoir des choses de très bonne qualité faites en Chine, mais c'est vrai que tu as un sens tu de l'esthétique et. De non, c'est vrai. Tu qu qu'il n'y a rien. Je, je ne vois pas grand-chose. Même le ventilateur qui tourne en dessus de toi est fait en Italie. Ah, design, effectivement, fait très en... joli. Et même l'horloge est faite en Italie. J'ai mis 10 ans à en trouver une qui ne soit pas faite en Chine. C est, c est, c est... Donc, c'est vraiment le transport maritime et donc cette énergie, elle, euh, elle n'est pas créée comme la monnaie ex nihilo, elle n'est pas euh, amenée par des petits hommes verts avec des solutions euh, miracles. Non, l'énergie, il faut aller la, la récupérer là où elle se trouve, c'est-à-dire essentiellement dans les énergies fossiles. Ce n'est donc euh, pas infini, c'est fini. Et euh, à un moment, nous allons avoir des problèmes de pénurie, c'est déjà le cas. Auxquels il faut ajouter les problèmes de pénurie, donc je descends dans la hiérarchie des, des problématiques. Donc surpopulation, sur -population, consommation énergétique. Donc consommation énergétique, et euh, minéral, métallique, euh, toutes sortes d'éléments euh, naturels qui sont nécessaires à la, à, à, la, à la fabrication de composants, par exemple électroniques, dans les, les terres rares par exemple, euh, commence à être en pénurie euh, sévère euh, ou, ou de manière imminente. Et euh, ceci explique d'ailleurs une grande partie des guerres impériales qui ont eu lieu ces derniers, ces derniers 20 ans qui se font, euh, bah on l'a tous remarqué, dans des pays où il y a des ressources vitales, notamment du pétrole, mais aussi des terres rares ou, par exemple dans le cas de l'Afghanistan, du lithium. Alors ce n'est pas monocausal, ce n'est pas la seule et unique raison pour laquelle il y a eu ces guerres, mais ces guerres qui déstabilisent le monde depuis un certain nombre de décennies aujourd'hui, euh, elles, elles ont beaucoup de, de, de, de sources à la source cette nécessité de maîtriser l'approvisionnement de, de ressources ou d'en de empêcher le concurrent, par exemple les Chinois pour les Américains, euh, d'y accéder. Et donc, euh, si on continue cette, cette descente de ressources, nous avons la consommation peut amener certainement de la pollution des écosystèmes et donc la destruction des écosystèmes, euh, notamment des écosystèmes qui produisent la nourriture qui d'ailleurs sont gourmands en énergie fossile parce que euh, les champs de blé, les champs de maïs ne se font pas avec nos petits doigts et la serpette. Et là, Ils la se font... 30%, voilà, c'est énorme. Et ça représente euh, des moissonneuses batteuses, des, des, une, une, une mécanisation impressionnante et un apport d'engrais pour euh, empêcher que ces terres se stérilisent, ce qui est en fait le processus inévitable de l'agriculture in... industrielle, c'est-à-dire de stériliser la terre, pour empêcher que celle ci se stérilise trop vite nous amenons donc des, des engrais, des, des, des pesticides et donc il y a toute une industrie chimique qui elle-même est basée sur des, est des énergies fossiles qui commencent à être en pénurie qui, qui est indispensable à faire vivre cette population qui est de plus en plus nombreuse dans le monde et donc nous nous, nous retrouvons dans, une, dans un modèle économique qui ne peut continuer que par une sorte de fuite en avant parce que tout arrêt, tout changement amène la contraction de cette population par les mécanismes que l'humanité connaît, c'est-à-dire les famines, les guerres, les maladies. Or ça n'est politiquement évidemment euh, impossible, donc nous ne pouvons aller que vers l'avant. Nous ne pouvons allons, allons aller que dans la continuation de l'idéologie du progrès, qui est en fait une idéologie dans laquelle nous, vi nous vivons aujourd'hui, et je, je te crois d'ailleurs à la pointe de la critique d'une partie de cette idéologie, qui dérive aujourd'hui dans des euh, finasseries sociétales qui ne qui d'ailleurs ne, ne concernent quasiment personne dans le monde, mais qui sont mises en avant par la caste euh, soci, peu, sociétale, euh, politique, qui nous amène des absurdités telles que toutes ces histoires de gender, de, de choix. De, par exemple, moi, si ça se trouve, je suis une femme au gros sein euh, africaine, si je veux. Ça devient complètement absurde. Ça permet d'affirmer que tu es un homme Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ah bon ben Exactement, si ça se trouve, je suis à moitié animal. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on m'appelle, euh, j'aimerais bien être transminéral, j'aimerais bien être du granit. En fait, dorénavant, j'aimerais bien qu'on s'adresse à moi en disant monsieur granit. C'est complètement absurde. C'est un, un, une Alors, polémique très précieuse dans certains cercles qui sont évidemment médiatisés, mais qui sert à cacher, c'est un peu le cache-sexe de cette énorme catastrophe qui est en train d'arriver. Monsieur granit, deuxième question sur les trois. Euh, choisis arbitrairement ou choisis comme tu veux un de ces grands enjeux que tu viens de nous exposer et qu'est-ce que le survivalisme, en quoi le survivalisme permet d'en être une forme de réponse ou d'échappatoire ou de grille de lecture Eh bien je vais, je vais choisir le, celui que je n'avais pas cité, qui est l'explosion le, sociale. C'est-à-dire que nous allons vers ces pénuries énergétiques. Euh, alimentaires, ces effondrements des niches écologiques, etc., qui peuvent nous apporter le manque. Et le manque est source de stress chez l'être humain, lorsqu'on nous avons... <rire> il n'y a pas Ça de monde, tout le monde s'en branle. C'est vrai que c'est un pays assez étonnant que tu, connais, que tu commences à bien connaître. Et, le, et donc, le, le, ce manque est, est, un, est un élément stressant et ce manque est générateur de, de, de, de à mon sens, c'est un, un pari, c'est un pari malheureusement négatif, je préférerais dire, je pense que lorsqu'il n'y aura plus à bouffer, que les, les, les supermarchés sont vides ou qu'il manque d'eau, il y a des pénuries d'eau comme l'année dernière, ici à Rome, etc. Les gens vont finalement se dire, euh, c'est pas grave, on est tous sympas, on est tous des êtres humains, on, on, partage, est, on partage, on se fait des bisous et ensemble on y arrivera. J'apporte une outre d'eau à la grand-mère qui habite au 5 e sans ascenseur. Voilà, alors... tous les jours. Je, je descends ces excréments parce qu'il faut bien rendre salubre la ville, etc. C'est un pari que je ne fais pas. Moi, je parie plutôt sur le, au vu de... Je vois que quand un pays gagne la Coupe du Monde, ça brûle les voitures dans les rues et ça, ça plotte les, les, les nichons et les, les culs des femmes dans la rue. Bon, euh, je pense que lorsque les gens seront énervés parce qu'ils auront faim et soif ou froid l'hiver... Et qu'ils seront entourés de leurs excréments. Ça va être, ça va être chaud. Et donc, l'approche du survivalisme, ce n'est pas forcément de se préparer à cet événement-là, bien que ce soit celui qui, qui m'a motivé personnellement. C'est de se dire, ce qu'on considère comme normal pourrait disparaître à un moment, soit de manière ponctuelle, la crise, une crise logistique, ça peut être une crise, ça peut être des grèves, hein, ça peut être simplement une catastrophe locale climatique, on peut avoir des grandes tempêtes, on peut se retrouver sous l'eau, on peut se retrouver avec des problématiques liées à... Il des choses qui arrivent, tremblement terre dans certains pays, c'est un risque en Italie par exemple, et on se retrouve dans une période de manque à laquelle il faut faire face de manière intelligente et peu destructive pour les gens autour, et éventuellement se protéger de la destructivité des gens autour. Et donc ça veut dire d'avoir une approche de prévoyance, de se dire, bon comment est-ce que je pourrais avoir de quoi m'en sortir si ça devait arriver. De manière un peu plus stratégique, si nous devions changer d'environnement, si nous devions changer d'époque, si notre, notre, le monde de la consommation facile et les, des énergies bon marché devait soudainement disparaître, dans la violence ou non, peu importe, eh bien nous devrions être le plus autonome possible pour pouvoir être capable de transitionner vers un autre monde dont, dont, dont il est difficile d'imaginer en quoi exactement il et, et, et, dans quel détail il, il prendra forme, mais certainement nous aurons toujours à manger, toujours besoin de nous, de nous réchauffer dans les pays du Nord, évidemment, l'hiver, ou éventuellement de nous refroidir dans les pays plus chauds. On voit ici en été, il fait chaud à Rome, euh, sans clim, sans ventilateur, sans électricité. C'est une hypothèse, c'est une hypothèse de travail. Est-ce que nous savons être le plus autonome possible Donc ce n'est pas un état défini en disant voilà. À partir du moment où vous avez une source d'eau, euh, euh, un poulailler et, et un jardin potager que vous faites, vous êtes tranquille. C'est une tendance. Donc, vous êtes citadin, peut-être que vous n'allez pas avoir un jardin potager, mais vous allez au moins avoir un petit peu d'eau euh, en stock chez vous. Vous allez avoir un petit peu de compétences pour euh, euh, vous prémunir en cas de problème en fonction de l'environnement dans, dans lequel vous êtes. Ça peut aussi vouloir dire tisser le lien social avec les voisins, avec les gens qu'il y a autour pour ne serait-ce que les connaître et savoir comment est-ce à ce moment-là, on peut collaborer et coopérer au lieu de se trucider dans la nuit, le jour où il n'y a plus de lumière. Et donc, cette approche de surréaliste, je la décris dans mes livres, je ne suis pas le seul, bien sûr, mais je pense avoir trouvé une approche assez modérée et assez... Tu peux me permettre de te demander ce que tu penses de Ravage, de Barjavel. Alors, c'est un des grands classiques, Alors c'est un livre de 1940... 50 50 autant Je pensais que c'était dans les années 40. Enfin, euh, peut-être je confonds avec le, vo le voyageur imprudent. Et alors lui, lui imagine la, la perte de l'électricité totale avec vraiment une. une... Parce que, et c'est vrai que l'électricité est l'élément clé, en fait, c'est la clé de voûte de notre monde moderne. Déjà à l'époque, il l'imaginait. Aujourd'hui, évidemment, il, il, c'est encore plus exacerbé. Et donc, il, il montre des, des catastrophes absolument hallucinantes. Euh, euh, ça, le, le, les héros du livre se, sont en France, je crois que ça se passe autour de Paris, ouais. et, euh, et ils montrent comment ces gens survivent. Alors là, on passe dans le... Alors c'est la science-fiction, tout comme le cinéma catastrophique, peut nous permettre d'avoir des, des idées de, de comment ça peut se passer. Maintenant, il faut faire. Il faut, il faut, garder, faut savoir garder raison sur, euh, et tempérance sur ce que veut dire un effondrement, et que parfois les images de la science-fiction ou d'Hollywood nous ont mis en tête des des choses extrêmement catastrophiques avec enfin, je veux dire, je pense à Mad Max euh, dans, dans le cinéma qui sont vraiment extrêmes. Alors oui, ou Waterworld, Waterworld c'est vraiment du n'importe quoi ça c'est vraiment de la fantaisie euh, ce, ce, qui, ce qui est rigolo mais enfin bon, en plus c'était un flop euh, total ce film mais, mais, mais il y avait des éléments intéressants en revanche, euh, par parenthèse moi je suis assez cinéphile ce, ce film aurait été génial. Si en réalité, le monde entier n'était pas couvert d'eau, mais qu'en fait, c'était juste une région du monde et qu'elle et qu était murée et qu'en fait, les gens qui, qui pataugeaient dans leur, dans leur eau, en fait étaient observés par ceux qui sont toujours en, sur la terre ferme et qui disent « Regarde ces débiles qui sont restés dans l'eau et on les observe. » Ça, ça aurait été un twist plus marrant à la fin. Mais enfin bon, euh, alors qu'ils ont gâché des très bons acteurs pour un film dont le scénario était assez mauvais. Enfin, je referme la parenthèse. Le, voilà, donc donc l'approche doit être assez mesurée, c'est-à-dire que nous ne devons pas nous préparer à, à vivre dans le monde de Mad Max. Mais garder à l'esprit que voilà, le, le sauvage, le gentil sauvage n'existe pas, le gentil voisin, même civilisé, n'existe pas. Au bout de 3-4 jours sans bouffer, le gentil sauvage, le vernis de civilisation, il, il s'en va et nous pouvons avoir des gens violents. Avec un bémol, c'est que c'est très culturel. Nous voyons qu'au Japon, ils se prennent des bombes atomiques dans la gueule, ils se prennent des tsunamis qui font 10 000, 15 000 morts, avec des centrales nucléaires qui pètent euh, comme cerise sur le gâteau. Ils restent en ligne, ils font ce qu'il faut, ils s'entraident, ça marche. Dans le 9-3, je ne sais pas si ça va tu se passer peux comme au Japon. La politique d'immigration du Japon au niveau métissage culturel Quelques Coréens, quelques Chinois et ils ont bien dû supporter les Américains. Mais ça s'arrête à, à peu près là. Troisième et dernière partie de l'interview. Euh, encore une fois, je rappelle que c'est une grille qui sera proposée proposée à l'ensemble, H et F, hommes et femmes, femmes et hommes, comme dirait Marlène, de mes, de mes prochaines rencontres. Marlène qui nous regarde. Marlène, si tu nous regardes. Euh... D'ailleurs, tu trouves pas que Marlène est un petit peu plus accorte euh, récemment euh, Je ne sais pas si, si c'est un régime ou les cheveux ou euh, non Peut-être qu'elle se rend compte qu'elle est en, en train de toucher le mur. Elle a quel âge avoir, euh, ben, paradoxalement, Elle doit avoir ans. elle est moins moche que jeune. Je sais pas. Je la trouve de plus en plus... Euh... <rire> euh, C'est pas mon genre. Euh, non, non, non. De enfin, toute façon, tu aimes le, les pierres parce que tu es du granit. Oui, et j'aime bien, le, de... bien les femmes maigres. Tu es toujours Contrairement granit. à moi. Tu es toujours du granit. Je suis toujours du granit. Tu aurais pu changer d'avis depuis les dix dernières minutes. J'aurais pu changer. D'ailleurs, d'ailleurs, je suis un peu argile en ce moment. D'accord, très bien. Troisième et dernière partie de l'entretien. Choisis un fait d'actualité et éclaire-le de ta. C'est la partie que j'appellerais délit d'initié. Mm. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as Ton expertise, que ce que ton champ d'expertise nous permet de dire entre initiés mm. sur un fait d'actualité récent de ton choix. Alors je vais prendre. Un, un... Je vais commenter un fait d'actualité que je n'ai pas eu l'occasion de, de, de commenter jusqu'à présent, c'est cet effondrement, non pas de l'économie comme je l'écris dans mes livres, mais cette fois d'un pont euh, en Italie. Et ce n'est pas le seul pont qui s'effondre, il y en a plein qui s'effondrent à travers le monde, mais là on a un pont qui euh, va... Euh, rendre très difficile la vie économique et la circulation dans, une, dans la ville de Gênes, au-delà oui. du drame des 40, je ne sais pas quel, quel, sont, quel est le bilan définitif des, des morts, 48. Euh, 48 morts quand même, euh, au-delà de l'aspect tragique mais épiphénomène oui. de, de, du nombre de morts, ce n'est qu'un mauvais week-end sur les routes en oui. Italie, cela dit, euh, c'est un symptôme d'infrastructures qui sont âgées, oui. je crois que c'est un pont de, des années 60, oui. euh, qui n'est pas forcément plus mauvais ou plus mal conçu qu'un autre, je crois, mais, mais qui, qui date d'une époque où, avec le manque de, de budget, dans l'Italie le, dans enfin, a eu un miracle économique dans les années 50, 60, 70, parce que beaucoup a été investi dans les infrastructures. Il avait un, un, un réseau autoroutier qui, qui était l'envie du monde, de, de, en tout cas de l'Europe. Et, euh, et qui, euh, par manque d'investissement, par manque d'entretien, eh subit les, les, les attaques comme, comme Marlène, les attaques du temps, et, et donc. Non, était euh, méchant avec Marlène. Attends, je la connais pas, très, bleu, bien. Euh, la euh, connais pas très, très bien. Je la connais pas très plusieurs à... Euh, à plusieurs, ça. ça ça, ça pourrait se discuter. Et, euh, et donc, les, les attaques du temps, euh, notamment par le, le, on, on sale les routes l'hiver pour éviter le gel. Le, le, avec l'eau de pluie, ce sel rentre dans l'infrastructure interne de, de ces ponts, bouffe le, le, le, le métal des armatures de, des béton, du béton armé. Je ne sais pas si tu le sais, mais je suis ingénieur en mécanique. À... C'est vrai, et c'est ce qui te différencie de la plupart des sociologues à moustache, qui, qui pullulent euh, 4, mm, oui. et, qui, qui, et qui ne disent pas grand-chose d'intéressant bon, en réalité. Alors, mes études, en fait, c'était de, de dessiner et calculer les efforts, notamment sur des ponts. Voilà, et donc je tu sais que à, à, quel point, que à quel point les structures s'usent et les structures se se désagrège avec le temps et si on si ne les maintient pas. Et je pas. sais également qu'un pot mal conçu ne dure pas 50 ans. Ah, ça, en plus, ça c'est ah un, un autre problème. Ça dure 6 mois, un an, mais pas 50 Il y a les vibrations, bon là il a tenu, il a tout, voilà, exactement. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est de la mauvaise conception. C'est probablement un problème d'entretien. Euh, le béton qui se carbone, c'est ça Ou ce qui décarbone, je ne me souviens jamais. le Moi non le, mais le, voilà Voilà, qui, qui se désagrège il avec il le temps. Il se, dé, il se décarbone normalement, il, il revient à l'état de chaud. Il et perce, de sable, donc il perd sa, sa structure. En fait, il devient trop cassant et trop ouais, le, Bref, on peut imaginer ce que ça veut dire un manque d'entretien. Et donc un jour, et c'est comme l'économie, petit à petit, ça tient, ça tient, ça tient, et, et, et, et il y a cette fameuse expression britannique euh, euh, qui dit voilà à un moment c'est la paille qui casse le, le dos du chameau, the, the, the, the straw that broke the camel's back. C'est-à-dire qu'à un moment ce n'est pas la paille en soi qui est problématique, mais c'est tout ce qu'on a mis sur ce pont, tout le manque d'entretien de, de, et, de, et, de, et, et l'usure qui s'est accumulée, qui tout d'un coup fait que ça tombe. Et si vous êtes sur ce pont pendant les 15 secondes où ça tombe, vous bah t'es mort. Et, et ce qui pour moi, est -ce, que ce que montre cette... Alors évidemment, il, y a, il peut y avoir de la récupération politique, ça n'a pas, pas l'air d'avoir été le cas. Mais ce que ça veut vraiment dire, c'est que nous sommes dans des, dans des mondes qui sont, qui sont en train de vieillir, et euh, dont l'infrastructure n'a pas été entretenue parce qu'il a fallu mettre de l'argent ailleurs. Euh, il a fallu dépenser de l'argent pour acheter la paix sociale notamment dans certains pays ou dans d'autres, simplement euh, voilà, faire l'Europe ou j'allais dire pléonasme pour la corruption ambiante du monde euh, euh, qui est tout, tout sauf capitaliste, du monde de, de de des entreprises qui gravitent autour et qui bouffe au ratelier de, de l'État-providence et, et, et finalement d'une sorte de, de gabegie qui s'installe, etc. Et donc, parfois on me dit, mais Pierrot, tu nous parles d'effondrement économique, mais tout s'est déjà effondré, sauf l'économie. Et en fait, c'est vrai, et ce, ce, ce symbole de ce pont qui s'effondre, pour moi, est, est classique, est, est, est très symbolique, justement, de, voilà, maintenant on en arrive là, on en arrive à l'infrastructure qui s'effondre. Alors, ça reste un épiphénomène, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la fréquence de ces phénomènes. Est-ce que ce genre de problématique d'infrastructures qui ne marchent plus, qui s'effondrent, euh, le même jour, je crois que l'aéroport d'Amsterdam pour panne informatique était complètement HS, ce genre d'informations, ce genre d'événements, avec les drames qui vont avec, évidemment, eh bien, sont intéressants à, à, à, à voir si la fréquence augmente. Et le jour où cette fréquence augmente de manière exponentielle, c'est que nous y sommes. C'est que nous sommes, nous sommes arrivés à la limite. Et qu'au-delà de cette limite, ben, ça, ça ne fonctionne plus. Et là, c'est peut-être un château de cartes qui s'effondre. Et, euh, et c'est à ce moment-là où il vaudra il faudra mieux avoir compris, donc pour ça, lisez mes livres, mais surtout agi, faire, euh, dans, le, dans la préparation mentale, physique, euh, matérielle, pour euh, savoir quoi faire dans, dans cette situation difficile. Et éventuellement, si on transitionne vers un autre monde, d'abord nous serons beaucoup moins nombreux, mais dans cet autre monde, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire euh, et quels seront nos, nos atouts et nos, nos, nos, nos défis à ce moment-là Ça, ça doit se préparer dès aujourd'hui. Pierrot, euh, pitch, es, tu es sur les réseaux sociaux Un petit peu. Pitch le toi, vente ton ouais, Instagram, je... vente ton Twitter, vente tes bouquins. Qu j'ai quitté Twitter parce que je trouve ça horrible. Euh, pour l'instant, C'est hein. fatigant. Les thermiques. Je... Oui, je, je préfère rester. J'ai mes pages Facebook, allez-y, c'est facile à me trouver. J'ai ma chaîne YouTube où je raconte un peu Ça mettra euh, les liens quelques, si quelques, quelques, quelques bêtises de temps en temps. Car nous, on n'est pas ingrats. Surtout le, les livres. Les, je, parfois, je rencontre des gens qui, qui me reconnaissent dans la rue et qui me disent « Ah, j'aime beaucoup vidéos, vos vidéos », je dis « Mais est-ce que vous avez lu les livres ?» Parce que c'est les livres qui m'intéressent pour vous à lire. C'est pour vous que je les écris, c'est pour, pour que vous puissiez apprendre des, des, des choses, en discuter. D'ailleurs, ils se vendent très très bien. Mais euh, Ce n'est pas pour les 2 ou 3 euros que je gagne par bouquin qui, qui, qui, qui, qui changent ma vie. En revanche, ça peut changer la vôtre. Donc, donc allez sur ces trucs. Les réseaux sociaux, pff, oui, il faut bien les animer un petit peu. Ça fait partie du, du, du, du nouveau monde qui est en train de naître. Et bientôt, il y aura d'autres réseaux sociaux euh, non euh, GAFA, on va dire, non euh, Google, euh, euh, YouTube et autres. Nous allons aller vers, euh, je pense qu'il va y avoir des, des réseaux alternatifs pour éviter les censures, les, les, les... ou même pas de la censure, parfois c'est simplement du, du, du, du strike, enfin vraiment du... du de l'assassinat médiatique. Mais ça, bon... Comme, on, comme toi et moi ne disons jamais rien de politiquement incorrect, ça devrait aller. Non, nous sommes parfaitement inattaquables. Parfaitement. On remercie la cadreuse mobile qui courait dans le salon, on remercie pierro San Giorgio de nous avoir en visite à Rome, et on lui rappelle qu'il ne faut pas marcher sur mon câble d'enceinte en se levant de la chaise.